...des Congolais de l'étranger il s'appelle Bissa Kembetia, il a vécu ici en République démocratique du Congo à l'époque du Zahir, il a quitté ses pays depuis 1997 pour l'Afrique du Sud, après il s'est retrouvé en Irlande, il va partager son expérience avec nous dans les cadre de cette rubrique, comme je venais de vous dire, sur Radio Capi, Bissa Kembetia, bonsoir. Bonsoir, euh, monsieur le journaliste. Est-ce que je vous ai bien présenté ou vous avez une présentation particulière pour vous-même non, non, ça va, ça va, sauf que je suis aussi en même temps le fondateur de Jeanne boutique Comme plus. On va y arriver parce que vous avez fait beaucoup de choses. Je rappelle aux auditeurs qui nous suivent en ce moment que vous êtes un ancien militaire aussi. Mais pourquoi vous avez quitté la République démocratique du Congo à l'époque du Zahir pour se retrouver en Afrique du Sud d'abord et puis en Irlande? Avant que j'étais pas j'étais militaire, j'étais interprète. N'oubliez pas que je, je fréquentais l'ISPN Bazamongo, je fais l'anglais la culture africaine à l'ISPN Bazamongo. Et j'étais aussi en garde civile en étant en garde du corps de, de, de, de officiers généraux. Donc, à cause de la langue, j'étais tout près de ce Mobutu. dans la dernière minute moi Mobutu était autour d'eux. Et puis, du moment de la fuite du maréchal Mobutu, j'étais le seul jeune officier, j'avais une vingtaine d'années. Et ensuite, je suis venu rejoindre la ville. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Afrique du Sud. On peut dire aujourd'hui que vous avez été forcé de quitter votre pays, la République démocratique du Congo, par rapport aux fonctions que vous occupiez à l'époque Exactement. Et aussi, étant militaire, j'étais en train d'obéir aux ordres du chef. Donc j'étais en disposition de la sécurité du chef et je travaillais avec eux. était en sortie, donc c'est comme ça que j'ai crié parmi les jeunes et les officiers qui étaient avec le général. C'était plutôt à cause de la langue. Parce que je parlais l'anglais. Et la plupart des généraux de mon groupe à qui parlait pas l'anglais et j'étais censé être là comme leur interprète c'est comme ça qu'on était sortis. Bissa Kembetia, ça fait pratiquement 19 ans depuis que vous vivez à l'étranger. Quelles sont vos expériences personnelles Est-ce que vous étiez facilement accepté là où vous étiez donc là où vous êtes en ce moment en Irlande Comment ça s'est passé lorsque vous étiez arrivé C'était difficile d'abord c'était difficile parce que quand vous venez vous sortez vous, vous arrivez il y, a, il y a une autre vision dans la tête. Des gens, quand ils viennent en Europe, euh, comme nous tous, quand on était le j'étais sorti. Moi, dans ma tête, j'avais déjà une autre vision parce que j'avais tellement vécu des choses durant. N'oubliez pas que je suis parti de membres fondateurs du MLC. J'avais vu tellement des atrocités et je voulais aller en dehors des Congolais très loin. Pourquoi j'avais choisi l'Irlande Quand je suis venu en Irlande, c'était un pays où il n'y avait pas trop de noirs. Et ils étaient un pays réservé et difficilement acceptable. Ça veut dire vous êtes seulement d'un autre côté. Et c'était hyper difficile parce qu'au début, j'avais fait chardinage ce de ce genre de travail nettoyer le riz, aller dans des cuisines. Mais par après, j'ai compris qu'il y avait l'opportunité, surtout pour les études, et les écoles, pour tout le monde. Alors, pour m'intégrer dans la société, j'ai entamé la formation d'Aviation. J'ai terminé, je suis diplômé en airline study, comme on dit son anglais. Et après, c'était un peu facile pour moi par rapport au boulot et par rapport à la langue, parce que je parlais des gens anglais. Et en plus, du français, vous avez beaucoup plus d'avantages. Donc, j'avais cet avantage-là de, de m'intégrer facilement. Mais il faut dire qu'ils ne nous a pas facilement, ça veut dire pour qui vous donne soit une fonction ou une responsabilité il faut travail double donc je, peux, je vous dirais carrément que c'est pas facile mais il y a plein plein plein d'opportunités Alors vous, vous aviez choisi cette formation de l'aviation sur place à, à, en Irlande actuellement vous êtes manager dans une société qui s'appelle Citrix entre temps vous êtes dans les mouvements des jeunes mobutistes non corrompus comme vous même vous le soulignez comment vous, vous faites tout ça au même moment. Vous savez, l'avantage des pays, euh, de voyage et de sortie est que tu peux faire tout ce que tu veux. Je vous ai dit que j'étais militaire. Je n'ai pas, je n'ai pas fini l'université à l'ISMA Mais quand je suis venu ici des opportunités d'éducation secondaire, j'ai fait la, la formation de l'aviation et j'ai me fait aussi des cours de management en ligne. Et les pays anglophones sont les seuls, les seuls pays où ils ne demandent pas les diplômes pour vous employer. On vous demande ils demandent de votre compétence. Qu'est-ce que vous savez faire au lieu de demander les diplômes? Et puis non seulement ça, ils vous forment pendant six mois. Le le vrai problème des Congolais est que dès qu'ils arrivent, quelque pas, ils essaient de rester dans leur cercle, ils refusent de s'intégrer. Même les, les médecins, même les licenciés, les gens très bien qualifiés aux Congolais qui viennent ici, il y a des ce complexe-là. Mais moi, je n'avais pas ce complexe-là, je ne sais pas si tu as compris l'armée ou quoi. Et je suis manager maintenant, je n'ai pas hein, une qualification, comment dire, un euh, diplôme, Je juste fait des formations de management et puis en plus, quand on te donne le boulot, tu fais de l'autodidacte, tu cultive, tu, tu, tu fais des recherches, et puis, il faut dire vrai, c'est ça, quoi. Donc, euh, c'était difficile pour travailler dans la société, mais pour euh, vraiment m'imposer dans des entreprises, tout ça, ça demande de nos de, de disciplines, ok, et puis autre chose, ici, par exemple, en Irlande, il y a plein de Congolais, mais l'avantage social, ça fait en sorte que les gens ne viennent de pas rester. Si vous étiez au Congo, vous gagnez peut-être pas 100 dollars ou 200 dollars par mois, vous arrivez ici, une fois que vous êtes régularisé, vous gagnez 1200 dollars, ok, donc cet argent est donné même au clochard, donc ce qui fait que quand les gens viennent ici, ils trouvent cet argent, ils refusent d'aller à l'école, ils refusent d'avoir parce qu'ils pensent que ça suffit. Alors moi j'avais refusé de réussir dans cette production. C'est pourquoi du ADI que je suis... Bissa Kembetia est une association sur place en Irlande qui regroupe les Congolais de là Oui bien sûr nous avons, nous avons déjà un structure qui est en place. Alors Bissa Kembetia vous comptez rentrer en République démocratique du Congo à peu près quand Moi je refusais d'avoir la nationalité irlandaise. J'ai gardé mon statut de réfugié. J'ai fait la démarche euh, officielle auprès du gouvernement irlandais. D'ailleurs, à titre d'exemple, ils, ils, ils avaient confirmé, ils avaient donné des, des matériels, par exemple des usines de fabrication de sucre, de farine et d'eau, pour que ça crée de l'emploi au Congo. Mais ça n'a jamais abouti. Les équipements sont partis au Togo et, au, et en Côte d'Ivoire. Nous, nous attendons voir le climat politique, mais nous sommes prêts pour rentrer. Vous comptez rentrer, c'est vrai, mais vous n'avez pas peur d'être taxé des déserteurs, par exemple, en tant qu'ancien militaire Non, pas du tout, parce que les, les, les, les, je, je, je, je vais rentrer, s'il faut rentrer comme étant militaire, je, je servirai mon pays valablement. S'il faut rentrer comme étant civil, je le ferai valablement. J'étais militaire à l'origine de mon je pense rentrer normalement vers le mois de décembre. Miss Kembetia, il y a d'autres informations en rapport avec les combattants, les gens qui empêchent aussi les concerts partout ailleurs, en République démocratique du Congo, les artistes se produisent, mais ailleurs c'est impossible. Est-ce qu'en Irlande vous avez vécu ces genres de menaces par rapport aux artistes qui viennent se produire sur place, en tant que Congolais Oui, bien sûr, je, je, je suis moi-même, acteur d'essayer de, de, de mettre la paix entre les combattants et surtout d'éviter les insultes. Parce que les histoires des concerts, la, le, la réclamation des combattants, c'est quelque part val, val, valable. Mais les histoires des concerts, il faudrait vraiment qu'on essaye de trouver une solution. Comment est-ce qu'on peut avancer En Irlande, comme partout ailleurs, les concerts ne peuvent plus marcher. Les combattants sont en train de crier du chaos. L'histoire des, des concerts, il y a eu de Entre-temps, vous jouez de la musique lorsque vous organisez des fêtes chez vous, même dans des différentes Et familles. Tout, tout, tout, tout, le monde, tout le monde joue de la musique. J'interdis pas la musique, c'est ce Je que j'essaie d'expliquer. J'interdis pas la musique. Ils ont interdit la musique pour faire passer les messages. Mais dans les messages, nous n'acceptons pas les insultes. Les, les, les attentions, par exemple. Mbetya, vous avez des projets. Vous êtes euh, un ancien euh, officier des renseignements en 2003, et mouvements des libérations du Congo, MLC. Est-ce que vous-même, vous avez des projets une fois ici sur place à Kinshasa et bien sûr, nous avons des projets. Nous allons avoir le premier projet à Kinshasa pour créer, transformer la foi Ça peut peut-être peut paraître énorme, mais ça, c'est le projet immédiat que nous allons faire à Kinshasa pour les jeunes. Je travaille dans une dans entreprise une qui s'appelle euh, PGI avant. Ils m'ont demandé de faire un projet pour euh, qu'on ouvre un centre d'appel francophone de l'audioconférence en africaine. Nous voulons rentrer parce que nous savons que c'est au pays que nous allons être ici. Moi, ici, je gagne bien ma vie. Je gagne très bien ma vie. Je Béni, j'ai un très bon travail. Mais le problème, ce n'est pas ici. Nous avons la responsabilité de rentrer et ramener ce que nous avons appris ici, chez nous. C'est pas seulement qu'une cassa. C'est à l'Équateur, au Cassa, il y a beaucoup de est ce que si c'était à refaire, Vous allez encore faire la même chose, 19 ans, quitter votre pays pour se retrouver en Irlande aujourd'hui Je pense que oui, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ce que j'ai appris maintenant, si je n'étais pas sorti, si je n'étais pas venu, je n'aurais pas pu l'apprendre. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il doit rester l'Europe. Pas du tout. La preuve en est que je vous ai dit que je refusais la nationalité. Je vous ai dit que je refusais la nationalité parce que la nationalité qu'on qu est une et une le statut de refusé. Et c'est pas qu'il refuse. Je vais très, très bon travail. Il est plus d'avoir la nationalité. Je peux le refaire parce que si j'étais au Congo, parce que moi, j'avais connu les règles quand j'étais au Congo, j'ai la soif de rentrer au pays et de, de mettre en pratique. Nous n'avons pas besoin d'être écriteurier mon frère. Nous n'avons juste besoin de nous organiser, même un chef de quartier, même un gouverneur, même un chef d'une petite entreprise. Et là, vous mettez les idées que vous avez en place. Et le pays va déconner. Regardez les regardez les Gamas. Cette vision doit être imprimée dans vos têtes. Lisa Kembetia, je vous remercie. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter avant de clore définitivement cette rubrique consacrée aux Congolais qui vivent à l'étranger. Vous, vous êtes en Irlande depuis 19 ans et vous étiez au Congo. Vous avez quitté la République démocratique du Congo, Kinshasa précisément, à 1997. Nous, nous avons fini avec nos questions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Nous devons nous lever et nous mettre au travail. Ce pays va être transformé. Et je demande juste aux jeunes d'être prêts. Près... Merci beaucoup.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 Donc, euh, à cause de la langue, j'étais tout près de ce Mobutu dans oui. la dernière minute. Le était autour d'eux. Et puis, du moment de la fuite du maréchal Mobutu, j'étais le seul jeune officier j'avais oui. une vingtaine d'années.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 vous, vous arrivez il y, a, il y a une autre vision dans la tête des gens quand ils viennent en Europe comme nous tous quand on était j'étais sorti moi dans ma tête j'avais déjà une autre vision parce que j'avais tellement vécu des choses durant n'oubliez pas que j'étais fait aussi partie des membres fondateurs du MLC j'avais vu tellement des atrocités et je voulais aller en dehors des Congolais très loin c'est pourquoi j'avais choisi l'Irlande quand je suis venu en Irlande c'était un pays il y avait pas trop de noirs et ils étaient un pays réservés et difficilement acceptable ça veut dire vous êtes seulement d'un votre côté c'était hyper difficile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 souligner. Euh, euh, comment vous, vous faites tout ça euh, au même moment Vous savez, l'avantage des pays euh, de voyage et de sortie est que tu peux faire tout ce que tu veux. Je vous ai dit que j'étais un éditeur. Je n'ai pas, pas fini l'université à l'ISM Mais quand je suis venu ici, nos opportunités d'éducation cest j'ai fait je fais le, le, euh, la formation de l'aviation et j'ai me suis fait aussi des cours de management en ligne. Et les pays anglophones sont les seuls pays où ils ne demandent pas les diplômes pour vous employer. emplois. vous demande votre compétence. Qu'est-ce que vous savez faire au lieu de demander les diplômes et puis, non seulement ça, ils vous forment pendant six mois. Le vrai problème des Congolais est que dès qu'ils arrivent, quelque part, ils essaient de rester dans leur cercle. Ils refusent de s'intégrer. Même les, les médecins, même les licenciés, les gens très bien qualifiés au Congo, dès qu'ils viennent ici, il y a été cette complexe-là. Mais Moi, j'avais pas ce complexe-là. Je sais pas si tu as compris par mot ou quoi. Et je suis manager maintenant. Je n'ai pas ah, une qualification, comment dire. Euh, le diplôme, je juste faire des formations de management. Et puis, en plus, quand on te donne le boulot, tu fais de l'autodidacte. Tu cultives, tu, tu, tu fais des recherches et puis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 Gens, refuse d'aller à l'école, ils refusent d'avancer parce qu'ils pensent que ça suffit. À un moment, j'avais refusé de réussir dans cette production. C'est pourquoi, du ADI, que je suis manager. Bissa Kembetia, est-ce qu'il y a une association sur place en Irlande qui regroupe les Congolais de là Bien sûr, nous avons, nous avons déjà une structure qui est en place. Alors, Bissa Kembetia, vous comptez rentrer en République démocratique du Congo à peu près quand Moi, je refusais d'avoir la nationalité irlandaise, je gardais mon statut de refusé. Je, je suis la, déma la démarche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 il y a eu de mars, il y Entre-temps, vous jouez de la musique lorsque vous organisez des fêtes chez vous, même dans des différentes familles. Tout, tout, tout, tout, le monde, tout le monde joue de la musique. J'interdis pas la musique, c'est ce je que j'essaie d'expliquer. J'interdis je pas la musique. Ils ont interdit la musique pour faire passer les messages. Mais dans les messages, je ne fais pas les insultes. Les élections, par exemple. Bisa Kembetia, vous avez des projets. Vous êtes un ancien officier des renseignements en 2003, les mouvements des mouvements de libération du Congo (MLC). Est-ce que vous-même, vous avez des projets une fois ici, sur place à Kinshasa?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 je n'aurais pas pu l'apprendre. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il doit rester à l'Europe. Pas du tout. La première année que je vous ai dit, je refusais la nationalité. Je vous ai dit que je refusais la nationalité parce que la nationalité congolaise est une, est indigne. Je le statut de réfugié. Et c'est pas qu'ils refusent. J'ai très, très, très bon travail. Il est supprimé si d'avoir la nationalité. Je peux les refaire parce que si j'étais au Congo, parce que moi, j'avais connu les règles quand je suis au Congo. J'ai la soif de rentrer au pays et de, de mettre en pratique. Nous n'avons pas besoin de découvrir, mon frère.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 des gens quand ils viennent en Europe euh, comme nous tous quand on j'étais sorti moi dans ma tête j'avais déjà une autre vision parce que j'avais tellement vécu des choses du roi n'oubliez pas que j'étais aussi partie des membres fondateurs du MLC j'avais vu tellement des atrocités et je voulais aller en dehors des congolais très loin c'est pourquoi j'avais choisi l'Irlande quand je suis venu en Irlande c'était un pays il n'y avait pas trop de noirs et ils étaient un peu réservés et difficilement acceptables ça veut dire vous êtes seulement dans votre côté et c'était hyper difficile parce qu'au début j'avais fait faire des ce genre de travail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 Le vrai problème des Congolais est que dès qu'ils arrivent quelque part, ils essaient de rester dans leur cercle. Ils refusent de s'intégrer. Même les, les médecins, même les licenciés, les gens très bien qualifiés au Congo, dès viennent ici, il y a été ce complexe là. Mais moi, je n'avais pas ce complexe là. Je ne sais pas si tu as compris par mot ou quoi. Et je suis manager maintenant. Je n'ai pas ah, une qualification, comment dire, dit. Il y a un diplôme qui juste fait des formations de management. Et puis en plus, quand on te donne le boulot, fais de l'autodidacte. Tu cultives, tu, tu, tu fais des recherches. Et puis, il faut dire, ouais, c'est ça quoi. Donc, euh, c'était difficile. Pour cette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 je pense rentrer normalement vers le mois de décembre il euh, y a d'autres informations en rapport avec euh, les combattants les gens qui empêchent aussi euh, les concerts partout ailleurs euh, en République démocratique du Congo les artistes euh, se produisent mais ailleurs c'est impossible est-ce qu'en Irlande vous avez euh, vécu ces genres euh, des menaces euh, par rapport aux artistes qui viennent se produire sur place en tant que Congolais oui bien sûr je suis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 les, les, les par exemple. Mbetya, vous avez des projets. Vous êtes euh, un ancien euh, officier des renseignements en 2003, des mouvement des libérations du Congo, Merci. MLC. Est-ce que vous-même, vous avez des projets ici, ici sur place à Kinshasa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 Moi ici, je gagne bien ma vie, je gagne très bien ma vie, Béni, j'ai un très bon travail, mais le problème ce n'est pas ici, nous avons la responsabilité de rentrer, de ramener ce que nous avons appris ici, chez nous, ce n'est pas seulement Kinshasa, c'est à l'Équateur, au Kinshasa, il y a beaucoup Bisa ce que si c'était à de faire, vous allez encore faire la même chose, 19 ans, quitter votre pays pour se retrouver en Irlande aujourd'hui je, je, je pense que oui, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ce que j'ai appris maintenant, si je n'étais pas sorti, si je n'étais pas venu,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 Et le pays va déconner. Regardez le Nigeria, les les, les, les, les les Cette vision doit être imprimée dans vos têtes. Bissa Kembesia, je vous remercie. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, avant de clore définitivement cette rubrique euh, consacrée aux Congolais qui vivent à l'étranger, vous, vous êtes en Irlande euh, depuis euh, 19 ans, et vous étiez au Congo, vous avez quitté la République démocratique du Congo, Kinshasa précisément, en 1997. Nous, nous avons fini avec nos questions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter.